Je jure de dire la vérité, toute la vérité. <rire> je jure. <rire> bon, pour commencer, ton prénom, ton nom. Clément Dussart. Qui es-tu, Clément Alors, je suis un difficile euh, étudiant, euh, jeune chercheur, si on peut dire, et doctorant, en fait, voilà. Dans quelle discipline En histoire médiévale. Comment tu peux la qualifier, ta discipline Qu'est-ce que tu pourrais en dire pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout ton champ de recherche euh, c'est un petit peu compliqué. Hein. L'histoire médiévale, ça va... ça va vraiment regrouper une, une multitude de, de ce qu'on appelle de sciences auxiliaires. Donc c'est quelque chose de très très général. En histoire médiévale, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire de l'archéologie, on peut faire de, de l'épigraphie comme on le fait actuellement. On peut faire de, euh, on peut faire énormément de choses. en fait. Donc c'est vraiment plutôt une période et peut-être une manière de travailler aussi. Euh, et dans toute cette mosaïque de, de possibilités, est-ce qu'il y en a une qui t'a attiré particulièrement Peux Tu parlais de, peut-être des graffitis Je dirais oui, l'archéologie qui m'a attiré plus particulièrement. Et euh, voilà, c'est une chose, j'ai ensuite, je pas vraiment une formation d'archéologue à la base, mais euh, les sujets que j'ai choisis m'ont toujours permis en fait, de garder ce contact avec le terrain que j'aimais bien. Donc en fait, voilà, je, je savais que. Je voulais m'intéresser aux, aux sources, mais aussi pouvoir avoir le contact euh, charnel avec le terrain, aller dans les châteaux, voir des pierres, toucher mmh. les pierres, les étudier, euh, toucher des manuscrits aussi. Et c'est pour ça donc, que voilà, c'est un, un sujet qui est assez transversal finalement, hein, qui regroupe plusieurs thématiques. Alors pourquoi cette période alors Pourquoi la période médiévale C'est une période que j'aime beaucoup. Euh, c'est un petit peu compliqué à expliquer peut-être un intérêt qui s'éveillait très jeune, je sais pas, des lectures, des, des visites, certainement des visites, puis une curiosité pour tout ce qui était euh, tout ce qui était médiéval et euh, particulièrement les châteaux, les cathédrales, les petites églises un peu perdues. Et ensuite, euh, voilà, c'est j'ai j'ai pas j'avais pas de projet professionnel en tête, mais j'ai vraiment essayé de vivre ma passion en fait. De voilà, je me suis dit j'aime bien. Euh, J'aime bien les châteaux, j'aime bien la période médiévale, j'aime bien, les, les... bien la recherche. Euh, j'aime prendre des photos, donc euh, voilà, je vais me lancer dans un truc qui va rassembler tout ça. Et j'ai eu euh, une immense chance, en fait, en... quand on m'a proposé de travailler sur les graffitis dans les souterrains d'un château médiéval dans le nord de la France. Donc voilà, j'ai travaillé euh, dans les souterrains d'un château médiéval, j'ai fait de la photo. Et j'ai travaillé, et aussi ce que je cherchais, c'est vraiment... Sortir des sentiers battus et travailler sur des choses sur lesquelles personne n'avait vraiment travaillé. Ça existe encore ben, Ça existe encore, oui, oui. Ça paraissait étonnant. Je ne voulais pas, lorsqu'on m'avait proposé un sujet de thèse à l'école des chartes, euh, traiter pour la troisième ou quatrième fois un sujet, mais de manière différente, avec une historiographie renouvelée. Je voulais vraiment, j'avais envie, je ne savais pas si c'était possible, euh, j'avais vraiment envie de travailler sur un, quelque chose de nouveau nouvelle manière d'approcher les choses et là c'était une nouvelle manière d'approcher l'histoire de l'écriture voilà à peu près alors comment as-tu intégré le, le projet graphiste alors finalement c'était assez simple et naturel puisque estelle étant ma directrice de thèse co directrice de thèse depuis deux ans étant donné que c'est elle qui a lancé le projet euh, que au fil de nos discussions on a on a décidé en fait que les graffitis faisaient partie, finalement, de les, naturellement partie de l'épigraphie, alors qu'à l'origine, pour la période médiévale, ils n'étaient pas compris dans l'épigraphie. C'était vraiment quelque chose qu'on laissait un peu aux, aux amateurs, on va dire. Euh, et là, on s'est dit, bah en fait, non, c'est vraiment un niveau d'écriture. Euh, donc on a l'écriture monumentale qu'on va étudier sur les platons, sur les monuments et euh, il n'y a pas de raison d'exclure les graffitis. Alors bien sûr, on ne peut pas comprendre tous les graffitis, parce qu'il y en a beaucoup trop, ça n'a jamais, on n'a pas de corpus, hein, donc il faudrait imaginer qu'on se promène dans tous les châteaux, les, tous les édifices médiévaux qui, dans lesquels pourraient rester des graffitis, et là, ça n'était pas possible. Mais on s'est dit, bon voilà, c'est quelque chose, on va essayer de faire quelque chose de, de nouveau, et d'intégrer le graffitis dans, dans le cadre d'une réflexion plus global sur l'écriture en caractère latin euh, dans l'Orient dans euh, du bassin méditerranéen. Comment expliques-tu justement que que les graffitis été si longtemps négligés finalement euh, C'est assez difficile à dire. Peut-être parce qu'ils sont... Euh, alors, ils n'ont pas toujours été négligés. Ça, ça dépend de la période de laquelle on parle. Euh, les graffitis de l'époque antique ont très tôt été euh, l'objet de l'intérêt des chercheurs des... je serai incapable de donner des dates mais déjà au 19ème on s'intéresse aux graffitis de l'époque antique je crois que ça doit être sur le palatin à pompéi aussi un petit peu euh, les graffitis grecs sont connus alors les graffitis c'est très vaste hein. si on parle des ostracas grecs ça... sur le plan technique ça se rapproche du graffiti mais c'est des choses qu'on a qu'on a étudié depuis un certain temps les graffitis nabatéens c'est la même chose ça fait petit... ça, si on peut essayer de le de le donner à voir à ceux qui nous écoutent. C'est représenté comment C'est fait sous, sous, quelle, sous quelle forme Quelle technique Donc, graffiti, on va dire, c'est... Euh, alors Déjà, c'est un terme qui est assez... Ouais. En fait, c'est un petit peu une définition par défaut. C'est tout ce qui n'entre pas dans la catégorie de ce qu'on appelle l'épigraphie, euh, au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire les grandes inscriptions qu'on trouve sur les plates-tombes, euh, sur les façades des temples, par exemple, dans l'époque antique, euh, les inscriptions de... Euh, non, en fait, toutes les inscriptions commémoratives, et là, c'est un, un degré d'écriture, euh, je dirais pas inférieur, parce que c'est pas... Je pense pas que ce soit inférieur... On peut pas le qualifier de degré d'écriture inférieur, mais c'est un, un autre degré d'écriture, en fait, que l'écriture monumentale. Alors, euh, voilà, après, ça peut aller de la prise de parole personnelle euh, à l'exécution de ce qui aurait pu être une inscription monumentale, mais qui, pour une raison X ou Y, ne l'a pas été. Pour par manque de temps, de moyens, de, de moyens matériels, de moyens financiers. Euh, donc voilà, c'est un, un petit peu difficile de, de qualifier le graffiti. Et euh, pour revenir à la, à la question initiale, euh, le, graphito, le graffiti médiéval a... En fait, on a très peu d'exemples d'études de, sérieuses de graffiti médiévaux. Souvent, c'est vraiment dans le cadre de la curiosité. Donc les sociétés savantes, je prends l'exemple de Cambrai que je connais mieux, les sociétés savantes au 19 e euh, vont, par exemple, faire une excursion dans euh, un château et ils vont noter qu'il y a quelques graffitis. Mais on ne va pas aller beaucoup plus loin. Parfois, quand il y a vraiment des ensembles exceptionnels, on va chercher à en identifier quelques-uns, mais voilà, ça, on ne va pas faire de recherche plus poussée sur, euh, sur la nature de ce type d'écriture. Hein. Et c'est pareil pour, euh, en fait, pour beaucoup de choses, parce que le graffiti n'a pas de n'a pas de prestige à cette époque-là. Et euh, je pense qu'il y a aussi un effet de source pour la période médiévale. On a beaucoup, beaucoup de sources autres que les inscriptions. Alors que pour l'époque antique, on a quasiment plus que les inscriptions. Donc euh, voilà, quand on, a... quand on a très peu de sources, eh bien on va essayer d'exploiter le, le, les traces qui restent, même si elles sont très minimes. Quand on pense, je, je sais pas, à l'archéologie préhistorique, on va encore à un degré supérieur. Et là, en fait, la période médiévale, a, le graffiti médiéval a pâti, si je puis dire, de ce, excès, pas excès de sources, mais de cette profusion de sources. Alors, quel regard tu portes sur, la, sur cette étude ici à Chypre, cette étude chypriote Alors, c'est, alors là, c'est... Comment dire Je ne suis pas venu pour voir des graffitis ici, je suis vraiment venu pour, pour participer à la mission de relever d'inscriptions, euh, surtout du XIVe et du XVe siècle. Mais bien sûr, voilà, j'ai toujours le regard qui traîne à droite à gauche et j'aime bien vérifier qu'il n'y a pas de graffiti. Puis c'est aussi, je pense, une éducation du regard, euh, essayer de regarder les traces que certains ne voient pas, parce qu'on voit souvent les traces qui étaient destinées à être visibles. Et ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est les traces qui n'étaient pas dessinées à être visibles. C'est tous les traits de préparation, du matériau, les... éventuellement le dessin préparatoire, les régulures, ces choses-là, et c'est une chose à laquelle je suis particulièrement sensible, vu que j'ai développé un regard un peu plus... un regard un petit peu différent du regard traditionnel qui se contente de l'inscription en elle-même. En fait, dans ce projet graphiste, il n'y a pas que des épigraphistes. Et tu ne l'es pas. Donc si on t'a proposé d'en faire partie, c'est que ton regard était différent des autres et que ce regard différent était important Alors oui, alors je ne suis pas épigraphiste, je ne sais pas. C'est compliqué, compliqué parce que voilà, le graffiti euh, fait-il partie de, de l'épigraphie ou non euh, bon, Je dirais que pour les chercheurs de la jeune génération, le graffiti fait partie euh, de l'épigraphie. Euh, pour d'autres, je pense que c'est un peu plus... Voilà, il y, y a aussi... Il faut que, il faut que, dire que ça, ça puisse prendre le temps de pénétrer en fait dans les mentalités et, euh, et en fait c'est tout simplement aussi parce qu'on manque d'exemples, on manque d'argumentation, on n'a pas on n'a pas eu d'études vraiment sur les graffitis médiévaux donc c'est difficile d'avancer un, une hypothèse sans avoir les arguments scientifiques derrière. Et là voilà je me dis bon voilà peut-être qu'à la fin de ma thèse euh, on se dira oui tiens en fait il semble raisonnable et normal d'inclure les graffitis, en tout cas ce qu'on appelle les graffitis, dans une étude exhaustive de euh, sur les inscriptions d'un monument par exemple. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure avec ton envie d'ouvrir de nouveaux champs, c'est l'apanage la, de la jeunesse, de bousculer voilà. un petit peu les habitudes. C'est ça, oui c'est ça, et puis il voilà. faut dire que j'aimais bien euh, ne pas faire comme tout le monde. Donc, euh... Voilà. Et surtout, en fait, il y avait aussi un, défi, un aspect de défi qui m'intéressait. Ces graffitis sont des écritures qui sont souvent mal conservées, euh, parce qu'on n'y a jamais prêté attention, parce qu'elles ont été faites sur des, sur des enduits parfois, qui ont disparu. Elles n'ont pas été... Alors là, c'est encore un débat, mais certains n'ont pas été faits pour durer, ou en tout cas, on ne les a pas considérés comme étant faits pour durer. Euh, et ça complique encore la lecture, parce que là, on peut voir, on a déjà des, des difficultés à lire certaines inscriptions, parce qu'on a marché dessus pendant quelques années, parce qu'elles ont été abîmées par la pluie, par l'érosion. Pour les graffitis, c'est la même chose, sauf que euh, c'est des. Il y a un autre phénomène ici sur les plates tombes. On a des formulaires. On va avoir, par exemple, on sait qu'en début d'inscription, si c'est une inscription française, on va avoir en général ICI J un tel. Pour le graffiti, c'est pas la même chose. Pour le graffiti, en fait, c'est un texte qui est en général libre. Donc, on ne sait pas que. On ne sait pas ce qu'on va trouver au, au début de l'inscription, au milieu et à la fin de l'inscription. Ça veut dire qu'en fait, on est obligé de lire, on ne peut pas deviner ou faire des hypothèses. Ou beaucoup moins, en tout cas, que pour une inscription classique. Donc voilà, il y avait tout cet, as tout cet aspect euh, un peu de challenge euh, qui m'intéressait. Et puis euh, aussi, beaucoup de personnes en GRS sont, sont un peu décontenancées, voire effrayées par le graffiti, parce que c'est difficile à lire, tout simplement. En fait, finalement, euh, je m'aperçois que peut-être c'est... C'est toi qui a le, la moindre mo mo mo possibilité à faire preuve de subjectivité pour lire un graffiti. Parce que tu ne peux rien déduire, tu ne peux rien extrapoler, tu es obligé de vraiment essayer de coller l'objet. Oui, alors c'est vrai, alors, je ne pense pas que pour les, les inscriptions qu'on voit, il n'y a pas non plus vraiment de subjectivité. C'est du formulaire qu'on connaît, c'est vraiment c des inscriptions qui sont faites à la, On peut pas dire à la chaîne, mais c'est très stéréotypé quand même. Donc on sait que par exemple tel D correspondra à proposition 2, euh, que telle abréviation euh, CHR par exemple va correspondre à chevalier. Et là il n'y a pas de subjectiviser. En fait c'est des. On peut dire que ce sont des, des choses qui sont. Euh... Redondantes au Voilà, de... c'est redondant et ce sont des conventions typographiques en mmh. fait. Hein. Euh, c'est le mot que je cherchais. Euh, pour les graffitis, c'est différent, parce que euh, la personne peut décider de mettre des abréviations, de ne pas en mettre. Et c'est toute la difficulté, euh, devant, devant cette écriture, d'essayer de, de, de comprendre ce que la personne a voulu dire, comment elle a voulu le dire. Et euh, alors, on n'a pas d'orthographe à la période médiévale, l'orthographe n'existe pas. Euh, c'est encore plus vrai pour les graffitis, parce que pour les graffitis, il y, y a parfois, alors c'est assez difficile parce qu'on en a peu qui sont conservés, mais des traits de langue régionaux qui sont très forts. Dans le Nord de la France, on va avoir du Picard. Le QUI va être un KI, par exemple. Le, euh, et à la fin des mots, on va avoir le CHE, va se prononcer QUE, par exemple. Donc, euh, la personne peut écrire davantage comme elle, comme elle parle que comme euh, que selon un modèle, en fait, ou une graphie euh, à peu près standardisée. Et ça complique encore un petit peu la, la chose. Quand on entend le, le mot graffiti, on se dit, euh, mais nous aussi, aujourd'hui, euh, pour contemporain, on parle beaucoup de graffiti, même de graphes. Oui. Il y a des analogies, dans l'intention, si ce n'est dans la réalisation. Alors, très difficile, parce que je, je me suis assez peu intéressé au, au graffiti contemporain. Un petit peu, mais pas, mais pas suffisamment pour le dire. En tout cas, ce que je peux dire, déjà, pour la période médiévale, euh, le graffito, ou le graffiti, comme on veut, n'est pas du tout... Euh, un synonyme de contestation. Ce n'est pas un acte de vandalisme, ce n'est pas, un... pas de la contestation. Et c'est pour ça que même l'appellation graffiti me gêne maintenant, parce que je me rends compte que c'est une écriture comme une autre, c'est une écriture qui est très banale, une écriture peut-être plus personnelle, mais très banale, et sur laquelle on a fait porter longtemps un sens en lui, en lui collant l'étiquette de graffiti, alors que ça n'est pas... c'est très... Voilà, très ambivalent en fait. Euh, mais souvent, voilà, dont je vais parler je sais pas, des, des prisons ou par exemple des représentations de, de soi dans les lieux saints. il n'y a pas du tout de contestation de vandalisme comme certains ont, ont pu l'écrire euh, voilà, en se servant euh, de certaines sources qui étaient un peu biaisées. Euh, mais c'est vraiment euh, un, un geste, euh, je dirais, naturel de la personne qui sait écrire, de la personne qui veut communiquer à cette époque-là il n'y a pas cette dimension de transgression en fait, en tout cas pas à ma connaissance. Dans quelle mesure tu te sers des nouvelles technologies pour, pour affiner tes recherches Tu es un peu le Benjamin de l'équipe je crois. Oui. <rire> enfin, un peu même beaucoup, oui, même est tout ça. court. <rire> Est-ce que, bon, est que tu as un regard singulier Alors, j'aime pas beaucoup parler d'âge, parce que je trouve ça un peu ridicule de réduire les gens à leurs leur conditions d'âge ou de genre, etc. Il ne faut pas exagérer. Mais par contre, peut-être que tu as, tu as une, une facilité par rapport à la technologie, une façon plus décomplexée pour les utiliser. Euh, oui, peut-être. Oui, sans doute, et puis, mais par contre, voilà, je souffre. J'ai à la fois un avantage et un handicap. Mon handicap, c'est de ne pas avoir eu de formation ou avoir une formation très légère en archéologie. Donc pas du tout de formation euh, aux, aux technologies de relevé, techniques de relevé, Technique euh, euh, à la 3D, à la photogrammétrie, à la RTI et tout ça. Mais euh, j'ai l'avantage d'avoir pu euh, eu travailler avec des archéologues et notamment des préhistoriens un préhistorien, Nicolas Mellard, qui m'a beaucoup apporté parce que j'ai vu l'écriture médiévale avec un regard de préhistorien, et ça, j'ai une chance inouïe parce que c'est des choses qui n'arrivent à personne. En général, on commence en histoire médiévale, et on... ce n'est pas qu'on commence en histoire médiévale, mais on a une formation en histoire médiévale pour faire de l'histoire médiévale. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une formation en histoire médiévale, mais à côté de côtoyer des préhistoriens, des archéologues, et qui m'ont permis en fait, d'ouvrir de... un petit peu mon mon regard et de, de m'approprier des choses que je ne me serais pas forcément approprié. Et euh, j'aime je trouve ça intéressant aussi parce que l'épigraphie, c'est quelque chose qui est assez... Euh, c'est une discipline... Donc l'épigraphie médiévale n'est pas si ancienne que ça en France, hein, à environ 70 ans, mais euh, les techniques de relevé n'ont pas énormément changé en 70 ans. Et ça pose, en tout cas pour moi, ça me pose des problèmes en termes de... On cherche maintenant sur les supports qui sont très abîmés à adopter des méthodes non-invasives. Donc, euh, s'il est possible de ne plus poser de papier pour faire un relevé comme on le faisait à l'ancienne, ou même de faire un estampage, alors ce qui ne se fait plus maintenant, mais c'est-à-dire qu'on pose un, un papier mouillé ou une espèce de pâte et euh, sur laquelle on va frapper pour euh, prendre l'empreinte des lettres, si on peut ne plus utiliser ces, techn ces techniques-là, mais euh, justement réussir à trouver l'équivalent, voire même un... un a quelque chose de mieux dans les nouvelles technologies. Moi je trouve ça très intéressant et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'essaye de travailler euh, aussi d'un simple point de vue de confort, c'est-à-dire que je, je peux prendre mon inscription en photo et ensuite je peux faire le relevé chez moi quand je suis rentré, ce qui permet quand on a 150 inscriptions comme ici d'accélérer euh, un petit peu le processus. Alors tu as évoqué quelques personnes qui, ont, qui ont jalonné ton parcours, c'est quoi ton cheminement Tu as toujours voulu être chercheur Comment tu non, pas du tout. Euh... C'est un petit peu difficile à dire. On m'avait conseillé de faire l'école des Chartres, parce que j'aimais bien, bien l'histoire médiévale, j'aimais bien le latin. Pourquoi l'école des Chartres Qu'est-ce qu'il a de particulier euh... C'est ce Comment... oh, une, école, une école qui est très ancienne, hein, qui a fêté ses 200 ans, je crois, si je ne me trompe pas cette année. Je ne vais pas dire de bêtises. Et, euh, et qui forment, en fait, le, on, on en sort avec le diplôme d'archiviste paléographe. Donc, à l'origine, c'était les conservateurs, euh, conservateurs d'archives, de services d'archives et de bibliothèques. Et maintenant, ça, s'est un petit peu élargi. Il y en a qui font de l'archéologie, il y en a qui, font, qui sont dans les monuments historiques. Et euh, voilà, c'était parce que je savais que la formation était très généraliste là-bas, que c'était une école qui, dont le prestige permettait ensuite de voilà, grâce à la formation généraliste, aux, aux une sorte de passe de sésame qui était le, le diplôme darchiviste paléographe je savais que je pourrais faire beaucoup de choses. Et vu que je n'avais pas de choix vraiment arrêté, euh, je suis allé là-bas en me disant voilà, j'aime bien les archives, j'aime bien euh, l'archéologie, j'aime bien les manuscrits et tout ça. Donc je vais aller voir là-bas euh, s'il y a des choses qui me correspondent. Donc j'ai fait deux ans de prépa, euh, j'ai passé le concours, j'ai fait quatre ans d'école là-bas à Paris. Et ensuite, euh, je pensais passer les concours de conservateur des bibliothèques. Et justement, cet archéologue préhistorien qui je travaillais, Nicolas Mellard, m'a dit « Non, tu, tu travailles sur un sujet sur lequel personne ne travaille, il y a énormément à faire dessus. Ce serait dommage de t'enfermer dans, dans un poste administratif alors qu'il y a des choses à transmettre. Donc euh, fais, euh, fais une thèse. Je te conseille de faire une thèse. » Et là, j'en ai parlé à Estelle parce que je connaissais un petit peu le CEACM depuis quelques années, parce que j'avais bah, travaillé sur les problèmes d'écriture à l'époque médiévale. Et Estelle m'a dit bah « Oui, en effet, il y, y a des choses à faire sur le graffiti médiéval, mais vu que ça n'était pas connu du tout, ça ne m'était jamais venu à l'esprit. » Et donc, on a, grâce à Estelle, c'est voilà, la deuxième bonne étoile que j'ai rencontrée. J'ai rencontré, eu beaucoup de chance, j'ai rencontré beaucoup de personnes extraordinaires qui m'ont permis en fait, de suivre le parcours que j'ai eu. Et, euh, et c'est grâce à Estelle, en fait, que j'ai pu euh, travailler sur les graffitis de pèlerins et de voyageurs euh, en Palestine. Donc voilà, c'est un parcours qui n'est pas un, un parcours assez classique, hein, finalement. Euh, de, voilà, de, donc je ne suis pas passé par l'université, je suis à l'université maintenant, mais je ne suis pas passé par l'université. Et euh, j'en suis très content parce que, voilà, j'ai une vision des choses complètement différente de ceux qui sont passés par l'université. Toujours avoir envie d'être un, un peu à côté. C'est ça, et puis avoir un regard un petit peu différent de, du regard que tout le monde peut avoir. Et, euh, et c'est vrai que je, là, ça m'a permis de vraiment étendre... Je suis quelqu'un de très curieux de nature, donc j'aimais bien, j'étais très intéressé à la fois par la codicologie, par, par les, les visites dans des services d'archives, par l'archéologie, et j'aurais été incapable de me décider, ou j'aurais peut-être fait un choix que j'aurais regretté deux mois, trois mois après. Donc là, voilà, j'étais très contente d'avoir ce panel très très large en fait, d'activités. Et, euh, et là, voilà, je travaille avec les graffitis, mais je, rien ne m'empêchera dans un an ou deux ans, ou même maintenant, de, de m'intéresser à d'autres sujets et les travailler en parallèle. Parce que je pense que c'est ça qui fait un peu vivre la recherche et qui rend le traitement d'un sujet intéressant, c'est de s'ouvrir à une multitude d'autres horizons, plus ou moins connectés à ce sujet. Et, euh, et ça enrichit la réflexion, je trouve, énormément. Il y a une question qu'on pose parfois aux, aux chercheurs plus anciens, c'est de leur, leur demander, mais si vous n'aviez pas été chercheur, qu'est-ce qu que vous auriez été Moi je me dis que pour toi, c'est peut-être, euh, quand tu ne seras plus chercheur plus tard, qu'est-ce que tu seras Moi je ne sais pas, j'ai beaucoup de choses. Euh... Non, je, suis, je dirais que je suis maintenant, je pense avoir trouvé à peu près ma voie, c'est voilà, tout ce qui est dans le domaine du patrimoine, mais peut-être pas euh, trop dans l'institutionnel, j'aime beaucoup, je suis très intéressé par le marché de l'art aussi. Donc voilà, il y a peut-être, euh, je ne sais pas, je pensais devenir commissaire-priseur ou euh, expert pour euh, travailler dans une galerie, ou je ne sais quoi, voilà, c'est des choses qui m'intéresseraient, mais là encore, je J'aime bien laisser le temps faire un peu l'œuvre de euh, voilà, décomposition, stratification et, et me, me permettre de voir ce qui m'intéresse vraiment et, et ce que voilà, je veux éliminer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pris goût au travail sur le terrain, euh, à être travaillé dans des châteaux médiévaux, je sais pas, en Chypre, en Palestine. C'est exceptionnel, donc je n'ai pas, pas envie d'y renoncer. Je reste dans la période médiévale. Quel personnage de la période médiévale tu aimerais finalement rencontrer, qui t'intriguerait le plus, à qui tu voudrais poser une question particulière, ou échanger, ou boire un café ah, C'est très compliqué ça. Euh... Je ne sais pas, peut-être n'importe quelle de, des personnes qui sont représentées là, voir euh, qui elles étaient vraiment, si elles correspondent à l'image qu'on a gardée d'elles, si leur manière de vivre, leur, leur habillement, peut-être même un participer, à un alors peut-être pas participer parce que c'était un peu dur quand même, mais euh, suivre de loin un, un pèlerinage au 15e siècle avec je sais pas, un, un seigneur ou même un pèlerin, un pèlerin tout simple, ça, ça m'attrait, mais j'ai pas de j'ai pas de nom comme ça en particulier. On arrive au bout de cet entretien, il euh, y a des jeunes qui, comme toi, hésitent peut pas comme toi, Bon, pour plouf, il, y a, il y a des jeunes qui peut-être ont envie de, de devenir chercheur aussi, qui se posent des questions. Euh, quel conseil tu donnerais euh... Euh, alors, Moi je dirais vraiment de faire, faire ce qu'on aime. Voilà, faire ce qu'on aime et ce dans rester dans l'élément dans, dans lequel on se sent bien. Je pense que alors je pense et j'espère que c'est possible pour tout le monde. En tout cas, moi, jusqu'ici, j'ai vraiment, euh, vraiment fait ce que j'aimais. Euh, je me suis pas posé trop de questions et j'ai pas... Voilà, j'ai essayé, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais j'ai essayé de vivre euh, ma passion, en tout cas ce, qui, ce, que je pensais, euh, ce que je pensais capable de me passionner. Euh, bon, bien sûr, il y a toujours des choses qui sont des éléments un peu perturbateurs et tout ça, mais dans, dans le fond c'est ce que j'ai pu faire et je pense que ce serait le conseil que je donnerais c'est ne pas se priver maintenant mais surtout maintenant il y a des ouvertures dans, vers beaucoup d'horizons donc il n'y a, a pas de raison de se priver de faire ce qu'on aime peut-être euh, un livre, un film une musique, un lieu qui te tient à cœur, que tu aimerais partager avec quelqu'un pour lui dire bah, voilà ma passion, voilà un exemple voilà un des chemins pour y accéder pour le comprendre alors si, alors, c'est pas vraiment un livre, mais j'ai toujours été fasciné par... Eugène Su a écrit un, donc il a écrit Les Mystères de Paris, qui est assez connu. Il a aussi écrit Les Mystères du Peuple, qui est un livre beaucoup moins connu. C'est l'histoire d'une famille de prolétaires à travers les âges. Et c'est en fait, bon, je, je ne sais pas écrire, je, suis un, je, suis très, je je serais pas un bon romancier, mais toujours eu en tête l'idée d'écrire un, un roman, en fait. Bon, c'est vraiment un truc de chercheur à l'époque médiévale, mais qui retracerait, à l'aide d'éléments d'archéologie et même de, je sais pas, de dalles funéraires, l'histoire d'une famille, d'une personne qui euh, réussirait à se raccrocher en fait, à des, des générations d'autres de ses ancêtres, qui découvrirait, je ne sais quoi, hein, qu'un de ses ancêtres a été, je sais pas, on va dire n'importe quoi, on est à Chypre, un de ses ancêtres est enterré à Chypre, à sa pierre, à sa dalle funéraire à Chypre, et c'est vraiment, c'est un petit peu la démarche de Su bon, c'est un livre qui n'est pas très agréable à lire, je trouve, hein. franchement. Je ne l'ai jamais lu en entier, mais il y a vraiment cette idée-là, bon, avec tout le côté social derrière, hein, chez Su avec les, les prolétaires, on retrouve le collier de l'arrière-grand-mère qui était esclave à telle, à telle époque, la famille qui a toujours été opprimée, en fait. Mais il y a vraiment cette idée-là que j'ai trouvée géniale, de reconstituer l'histoire d'une famille à travers les siècles. Et ça, ça m'intéresserait... Ça m'amuserait, voilà. Ce pas un livre que j'ai lu, c'est un livre que j'aimerais lire. <rire> Quelque chose à rajouter Qu'on n'aurait pas évoqué, qui te tient à cœur Un élément important Non, pas spécialement. En tout cas, je ne vois rien d'autre. Rien d'autre.